Chers camarades bonjour. Vous voulez arrêter de fumer Ça y est vous êtes décidé Quitter cette habitude qui vous encombre la vie n'est pas facile. Rassurez-vous, chaque jour après l'arrêt de la cigarette, vous vous sentirez mieux. La dépendance à la nicotine diminue chaque heure. Votre corps a besoin de seulement de 48 heures pour éliminer la nicotine. Alors comment se débarrasser définitivement de cette mauvaise habitude Voici les 5 astuces pour arrêter de fumer. 1. Fixer une date pour votre jour J. La première étape une fois que vous avez pris la décision d'arrêter de fumer et de choisir une date butoir et de s'y tenir. Essayez de choisir une date qui vous permet de mettre en place une stratégie et de vous organiser. Par exemple, vous pouvez arrêter au moment où les vacances commencent ou encore tout autre événement qui marque une transition dans votre routine. Mettez une date avec un délai de quelques jours, voire une semaine ou deux. Cela vous permettra de commencer une nouvelle routine par exemple, en intégrant une activité sportive dans votre semaine. 2. Débarrassez-vous de tous les briquets, cigarettes, cendriers. Pour être certain de ne plus être tenté, il est important de vous débarrasser-vous de tous les objets et accessoires que vous utilisez pour fumer présents dans votre appartement ou maison, voiture, travail, etc. 3. Changez vos habitudes Une des principales difficultés pour arrêter de fumer est l'habitude qui s'est installée autour de la cigarette. Le matin, après le repas, en pause, le soir, avec le café, en allant au travail, quand on est stressé, etc. Prenez le temps, les quelques jours avant votre date, clé, pour analyser à quel moment vous fumez et dans quelles circonstances. Ensuite, pensez à des stratégies comme changer d'endroit pour votre café ou accompagner-le d'un biscuit à grignoter à la place de fumer une cigarette. Buvez un verre d'eau quand vous voulez fumer, sortez manger une pomme lorsque vous aviez l'habitude de faire votre pause et fumer une cigarette. Vous pouvez également décider d'éviter les lieux et les situations qui vous poussent à fumer comme les bars ou les soirées alcoolisées. Faites-le au moins les premiers temps. Cela vous aidera beaucoup. 4. Trouvez du soutien et parlez-en. Arrêter de fumer n'est pas facile à faire. Alors mettez toutes les chances de votre côté, parlez-en autour de vous. Prévenez vos amis, votre famille, vos collègues, votre patron, et peut-être même que quelqu'un rejoindra le défi avec vous. Au moins, ils seront plus indulgents et vous encourageront dans votre nouvelle vie. Vous pouvez également faire appel à d'autres types d'aide, comme les soutiens par les organisations ou encore demander à votre médecin de vous prescrire des patchs anti-nicotine par exemple. En d'autres termes, mettez tous les atouts de votre côté et utilisez tous les soutiens et aides possibles. 5. Ça y est Alors récompensez-vous. Ça y est c'est fait, vous avez arrêté de fumer depuis quelques jours, semaines ou même mois. Alors il est temps de vous récompenser. En plus d'avoir amélioré considérablement votre santé et votre environnement proche, vous avez aussi économisé de l'argent. Offrez-vous un cadeau, comme ce pantalon dont vous rêviez, un bijou, un nouveau téléphone ou pourquoi pas même un voyage. Plusieurs mois d'arrêt de cigarette correspondent à quelques centaines de dollars, il est donc tout à fait possible de se payer un billet d'avion. Pensez-y et marquez l'occasion. Voilà chers camarades. J'espère que ces conseils auront été utiles et qu'ils vous aideront à arrêter de fumer. Cette vidéo touche à sa fin. À bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien chers camarades. Si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification.